Me fais oh globule si tu pouvais mieline enfin laisser en paix oh globule si tu savais tout le mal que tu me fais au oh globule laissé en paix. Ma miéline, mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts. Demain, ce sera le grand jour, Faudra faire preuve de bravoure, Retrouver la force et la dextérité, Au globule, enfin, fiche-moi la paix. Oh, oh, oh. Au globule, si tu savais, toute la fatigue que tu me fais, oh globule, si je pouvais, avec ma mieline.